Salut, on y va pour cette fiche méthode, donc pour déterminer si un point appartient à une droite en particulier dans l'espace ici. Comme d'habitude, cette fiche, tu peux la télécharger sur mon site. Hein, donc si tu regardes la vidéo directement sur le site, ben, ce sera sur la même page. Et si tu regardes la vidéo sur YouTube, tu as juste à aller dans la description et à cliquer sur le lien. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo sur YouTube, ben, comme d'habitude, je t'invite à liker, t'abonner, activer les notifs, etc. Ça aide beaucoup la chaîne, donc merci beaucoup d'avance. Allez, on y va. Donc on va commencer par une petite figure. Donc le cas numéro 1, ça va être le point appartient à la droite. Le cas numéro 2, ça va être n'appartient pas. Bon, la plupart du temps dans les exercices, les droites, elles sont désignées par deux points, comme ça. Donc là, j'ai pris A et B pour, le, pour la fiche. Donc ça sera la droite AB. Et le point euh, qu'on va étudier, donc appartient ou n'appartient pas à cette droite, c'est le point C. Donc tu vois, ce qui change entre appartient et n'appartient pas, c'est en gros les coordonnées du point C. Hein. Donc 2-2-5, qui va être sur la droite. Et 1-0-2, il ne va pas être sur la droite. Alors ce que tu vois en vert, c'est des remarques. Donc, dans certains exercices, la droite, elle ne va pas s'appeler AB, elle va s'appeler par une lettre D, T, peu importe. Et attention ici, le point C appartient à la droite, ça ne veut pas forcément dire qu'il est entre A et B, d'accord Il peut être n'importe où sur la droite, donc à gauche de A, à droite de B, voilà une petite remarque comme ça. Souvent, quand la question arrivera, est-ce que le point appartient à la droite ou non, la représentation paramétrique de la droite, tu l'auras déjà trouvée ou on te l'aura donnée. Donc ça, on va considérer que c'est une donnée, donc a, b, x, y, z, a plus t, etc. Donc si tu ne sais pas trop ce que ça veut dire, cette représentation paramétrique euh, de droite, n'hésite pas à aller voir la fiche méthode que j'ai déjà faite dessus, tu la trouveras en vidéo, donc soit sur le site, soit sur YouTube. Et euh, on va passer directement à la première étape. Alors la première étape, ça va être de trouver le paramètre t correspondant à une des coordonnées du point, donc le point, c'est le point C. Hein. Donc le point C qui n'a pas les mêmes coordonnées, selon le cas, attention. Hein. Donc, en injectant donc, cette coordonnée dans la ligne correspondante de la représentation paramétrique de la droite. Alors c'est un peu long, mais tu vas voir, c'est pas très compliqué. En fait, la première étape, ça va être de prendre une des trois coordonnées que tu as ici, ou là, hein, selon le cas, donc soit XC, soit YC, soit ZC, et de l'injecter, donc de la mettre dedans, si tu veux, euh, de la mettre dans la représentation paramétrique de ta droite. Donc, si tu choisis de prendre x ou c, donc le 2, ben, tu vas avoir ce x là qui va être égal à 2, et tu vas tomber sur une équation 2 égale 1 plus t, donc tu vois une équation d'un t. Donc ça va te permettre de trouver le paramètre t qui correspond à la coordonnée sur x du point c. Alors tu peux faire la même chose avec y ou z, d'accord, ça va marcher dans tous les cas. Ça, si tu prends yc, ben, tu remplaces ici par contre, hein, ça va te faire moins 2 égale moins 2t. Et si tu prends zc, tu le mets ici, ça va te faire 5 égale 2 plus 3t. Okay Donc voilà, à adapter en fonction de ce que tu choisis. Si tu ne sais pas quoi choisir, ben, en fait, toutes les coordonnées sont équivalentes, hein, ça, va te donner le... Donc, ça va être la même démarche. C'est juste que si tu ne sais pas laquelle prendre, ben, tu prends la première. Donc là, dans, les... dans la fiche, moi j'ai pris xc. Donc on va avoir 2 égale 1 plus t. Ou alors, ici, 1 égale 1 plus t. Donc, c'est ce que tu vois ici, donc, dans le premier cas. Donc, 2 égale 1 plus t. Donc, la première ligne de la représentation paramétrique de la droite AB. Tu remplaces le x par xc. Donc, xc, c'est 2 dans le premier cas et 1 dans le deuxième cas. Donc, tu tombes soit sur 2 égale 1 plus t, soit sur 1 égale 1 plus t. Et tu vois que ça te permet de trouver le paramètre t donc, qui fait 1 dans le premier cas et 0 dans le deuxième alors, petite remarque, si on voulait être très très rigoureux, il faudrait mettre xc égale 1 plus tc, etc., pour euh, bien montrer que, par exemple, le paramètre t, bah, c'est le paramètre t qui correspond au point c, si tu veux, et, euh, et le xc... Ben, c'est le 2, c'est-à-dire qu'on pourrait rajouter une ligne pour dire euh, xc, c2, etc. bon Moi, je te donne comme d'habitude ici la, la, la rédaction qui me paraît moi la plus optimisée, c'est-à-dire que euh, à partir du moment où tu utilises ce 2-là, où tu fais apparaître ce t-là, ben, en fait, on sait que ce 2 es venu piocher ici, donc on sait que c'est xc, et le t, ben, forcément, si ça c'est xc, c'est le t qui correspond au, au point C. Quoi. Voilà. Donc ça, c'est une rédaction qui te permet d'avoir les points et en même temps qui te fait gagner un petit peu de temps par rapport à si tu mettais tous les indices et la ligne ici. Voilà. Donc, à toi d'adapter en fonction de ce que t'impose parfois ton, ton prof et ce que tu as l'habitude de faire par ailleurs. Quoi. Bon, on a trouvé le paramètre T qui correspond à une des coordonnées du point C, Donc, ici XC, on va passer à la deuxième étape donc calculer les coordonnées restantes correspondant à ce paramètre, donc ce paramètre t qu'on a trouvé là, 1 ou 0 selon le cas, en injectant ce paramètre dans les lignes restantes de la représentation paramétrique de la droite. En fait. Encore une fois, ça fait une, une phrase un peu longue, mais tu vas voir, c'est pas très compliqué. Donc dans le cas 1, on a trouvé t égale 1, ben on va l'injecter dans les lignes restantes. Tu vois, Si celle-là on l'appelle 1, ligne 1, ligne 2, ligne 3, ben on a trouvé t avec la ligne 1, et on va injecter cette valeur de t dans les lignes 2 et 3. Tu vois, donc ça va faire moins 2 fois cette valeur, donc fois 1, et 2 plus 3 fois 1. Okay, donc ça, dans le premier cas, est exactement la même chose dans le deuxième, sauf que t égale 0. Voilà. Donc c'est ce que je t'ai mis ici, donc y égale moins 2 fois t, donc 2 fois 1. Donc y égale moins 2, au passage, tu vois qu'on retombe bien sur le yc. Ce, ce moins 2 là, yc égale moins 2, donc ça, ça va nous servir à conclure après. Et ensuite, bah pareil pour z. z égale 2 plus 3 fois 1, donc toujours t, bon, on trouve 5, et au passage, tu vois, on retrouve on trouve, on trouve, on trouve bien le zc. Bon, dans le cas 2, ça va marcher pour y, donc tu vois, moins 2 fois 0, attention, c'est pas le même paramètre, hein, donc c'est pas le même, ici c'est 1, ici c'est 0, donc, moins 2 fois 0, ça fait 0, à comparer avec ce 0, attention, dans le K2, hein, tu vois, on retrouve bien le YC du K2, donc ça marche sur Y, par contre, sur Z, ça marche pas. Donc, 2 plus 3 fois 0, ça va faire 2, à comparer avec cette valeur-là, donc moins 2. Donc c'est pour ça que la conclusion va être un peu différente, euh, forcément, entre les deux cas. Quoi. Donc, ben, en fonction de ce que tu as trouvé là, tu vas conclure, donc, troisième étape, donc, déterminer si le point appartient ou non à la droite, en comparant les coordonnées obtenues aux coordonnées correspondantes du point. C'est-à-dire que dans le cas 1, ben, en fait, comme avec la coordonnée sur xc, ici, que tu as imposée quelque part, tu as pris ça, tu as dit x va être égal à 2, je trouve le paramètre t correspondant. Avec ce paramètre t, je retrouve bien les Coordonnées sur y et sur z du point C, donc, bah, quelque part, tu, tu, tu peux conclure directement, quoi. Donc, c'est là, tu remets ces coordonnées au point C parce que ça valide un petit peu ta démarche. Hein. J'ai pris ce 2 là pour trouver le paramètre t et j'ai trouvé le moins 2 et le 5, donc je te conseille vraiment de remettre les coordonnées ici, comme ça. Appartient, ce signe là, tu le connais normalement, appartient, et AB entre parenthèses à droite AB. Bon, dans le deuxième cas, en fait, on pourrait quasiment mettre euh, la même chose, donc c'est. Euh, 0-2 n'appartient pas, mais bon, on ne sait jamais pour bien expliquer ce que tu veux, pourquoi le, le point C n'appartient pas. En fait, tu fais bien remarquer que tu as bien vu que ce Z était différent du ZC, d'accord 2 différent de moins 2. Si tu écris ça, au moins ça justifie, euh, ça justifie clairement pourquoi tu conclus que le point C n'appartient pas à AB. Appartient pas, c'est appartient barré. Bon. Au passage, tu peux avoir un cas particulier où tu injectes dans Y et euh, tu trouves directement que ben, ça ne marche pas pour Y. Là, ça marche, mais ça pourrait très bien ne pas marcher. Si ça ne marche pas pour Y, ben, ce n'est pas la peine de, de vérifier pour Z. Hein. Si ça ne marche pas pour l'une des deux, ben, c'est terminé. Quoi. Et au passage, comme je t'ai dit au début, là, moi pour la fiche, j'ai déterminé T en, prenant, en remplaçant X par 2, si toi tu veux. Déterminer t en remplaçant y par moins 2, bah, tu peux le faire, ou z par 5. Là, pareil, tu peux déterminer ton t en remplaçant y par 0 ou z par moins 2. Bon, encore une fois, si tu ne sais pas quelle coordonnée choisir, prends la première, apprend x. Euh, pour ne pas, pas te poser de questions par rapport à ça. Alors, Comme d'habitude, on va aller voir des, des petites applications de cette méthode. Donc voilà le type de questions que tu peux rencontrer dans les exercices. Tu vois, vérifier que le point C appartient à la droite D. Alors là, les coordonnées du point C, on les avait dans l'énoncé. Vérifier que le point, euh, le point A2 appartient-il à, à D2. Alors tu vois, des fois, on te dit vérifier qu'un point appartient. Donc tu, tu connais déjà le résultat, quelque part. Et parfois, tu ne sais pas. C'est une petite différence entre ces deux questions. Et une autre variante, ça peut être de regarder si les droites sont séquentes, parce que. Euh, si tu montres qu'un point appartient à la fois à AB et à la fois à CD, par exemple le point E, ben, ça veut dire que le point E c'est le point d'intersection de ces deux droites. Tu peux faire la même chose finalement pour euh, une droite et un plan. Ben, je sais pas par exemple si la droite AB, euh, si le point E est sur la droite AB et qu'il est aussi sur le plan P par exemple, ben, finalement ça veut dire que c'est le point d'intersection des deux. Okay Soit le point d'intersection, soit la droite est, est, est incluse dans le plan en fonction de, des positions relatives, mais ça, bon, c'est des cas particuliers. Ça. Euh, donc, bon, juste pour te montrer, on va récapituler un petit peu, Donc le cas 1 appartient. Donc tu vois, ça dépend des questions. En fait. Dans certaines questions, tu ne sauras pas dans quel cas tu te trouves au départ. Tu ne sauras pas si tu es dans le cas 1 ou dans le cas 2. En fait, c'est quand tu vas injecter la valeur de t dans dans ta représentation paramétrique dans les lignes restantes en fait, de ta représentation paramétrique que tu vas voir si Y et Z ça marche ou ça marche pas donc en fait tu vas découvrir en quelque sorte vers la fin si ton point appartient ou non c'est pas grave, on peut quand même départager euh, on peut quand même regarder la rédaction des deux cas donc première partie, hein, tu trouves le paramètre T deuxième partie, tu injectes dans, la, dans les lignes restantes de la représentation euh, de la droite tu regardes si tes coordonnées correspondent aux coordonnées du point donc 2 moins 2, 5, 2, moins 2, 5, donc ça fonctionne. Et dans le cas 2, bah c'est quasiment pareil, sauf que les coordonnées du point changent un petit peu. Donc Du coup, 1, euh, 0, moins 2 ici. Il y a un problème au niveau de, du z, donc tu, tu mets cette ligne-là en plus pour bien montrer que tu l'as remarqué, et tu conclues pareil, voilà. Bon, mais écoute, on a fini cette petite fiche, donc comme je te disais au début, hein, tu peux la, la télécharger sur mon site, euh, donc soit si sur le site, sur la même page, soit cité sur YouTube, bah, tu regardes dans la description, et je te redemande donc euh, une fois, donc si tu regardes cette vidéo sur YouTube, bah, n'hésite pas à liker, t'abonner, partager, etc., ça aide beaucoup la chaîne, donc merci beaucoup d'avance, et moi je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao